à tous. Dans cette séquence, je vais vous parler de mécanismes de synchronisation. Comme nous l'avons vu dans un certain nombre de séquences passées, gérer le parallélisme et en particulier assurer la cohérence d'un ensemble de données qui sont accédées en partage par différents fils d'exécution, que ce soit des threads ou des processus, eh bien, c'est forcer les synchronisations. Par exemple, lorsqu'on entre en section critique, c'est retarder les autres fils d'exécution pour qu'ils ne soient pas dans la section critique en même temps que celui qui y est rentré. Et en fait, si on regarde les choses euh, de manière plus globale, on a deux types de synchronisation. La synchronisation que j'appelle ici implicite, qui va consister à retarder certains belligérants. Et on a typiquement cela à travers des moniteurs ou des sémaphores. Simplement, elle est implicite parce que euh, celui qui est retardé ne s'en rend pas compte. Par exemple, dans un moniteur, vous faites un P, vous entrez dans le P et vous sortez tout le temps du P. Mais il se peut que entre le moment où vous entrez et le moment où vous sortez, sauf si un interlocage, il s'est écoulé un certain temps pendant lequel d'autres interlocuteurs, d'autres fils d'exécution eh bien, se sont exécutés et auront éventuellement, eux, progressé dans euh, leur exécution, vous empêchant, vous, de le faire parce que, par exemple, ils étaient dans la section critique associée à la ressource à laquelle vous souhaitez accéder même topo avec un moniteur, avec un moniteur vous construisez un objet de synchronisation dédié, vous avez des méthodes et il se trouve que dans certaines de ces méthodes vous pouvez être amené à vous bloquer. Voilà. Et puis on a d'autres mécanismes de synchronisation que je qualifierai ici d'explicites et en particulier le premier d'entre eux c'est le rendez-vous et puis on a une extension qu'on peut appeler le multi-rendez-vous ou la barrière de synchronisation et enfin on a euh, le co-begin, co-end. Alors en fait le multi-rendez-vous par organisation c'est évidemment l'extension euh, d'un rendez-vous mais pour un nombre de participants strictement supérieur à deux. Regardons le rendez-vous. Donc le modèle de base c'est ce qu'on appelle le RPC pour Remote Procedure Call. L'idée est de singer un mécanisme qui est à l'époque bien connu euh, qui est l'appel de procédure sauf qu'en fait euh, dans un appel de procédure ce qui se passe c'est que vous avez un fil qui va faire un appel de procédure et on va empiler un contexte sur la pile et celui qui exécute le fil qui réalise l'appel et l'appel bah, c'est le même contournal, c'est dans le même fil d'exécution. Tandis que dans le remote procedure call on va avoir cette apparence d'un appel de procédure simplement le fil d'exécution de l'appelant et le fil d'exécution de l'appelé sont distinctes. Donc en fait, c'est l'objet d'une RFC qui date de 76, et on a une implémentation euh, qui est devenue assez standardisée par Sun Microsystem au tout début des années 1980. Donc comment ça marche J'ai ici le fil d'exécution de plan, ici le fil d'exécution de l'appelé et ben, l'appelant effectue un traitement. À un moment donné, il va émettre un appel de procédure euh, mais qui va pas concerner du code que lui exécute, ce code va être exécuté par l'appelé. Et il est exécuté par l'appelé pour le compte de l'appelant, évidemment l'appelé pendant ce temps-là il ne peut pas non plus faire autre chose. Et pendant ce temps-là l'appelant lui est suspendu, il est suspendu jusqu'à ce que la réponse survienne. Cette réponse elle survient au moment du retour et euh, l'appelant peut reprendre son exécution et l'appelé peut éventuellement exécuter une autre requête. Alors ce qui est important, c'est que ici et là, eh bien on a en général des messages qui sont échangés. Donc ça, l'appel de procédure va se matérialiser sous la forme d'un message qui va encoder les paramètres et puis qui va dire quelle méthode on appelle chez l'appelé et ça va être envoyé. On peut voir, par exemple, lorsque vous faites euh, un appel via un navigateur à un site web, vous envoyez une URL. Cette URL, vous pouvez vraiment l'assimiler à l'émission d'une requête vers l'appelé. L'appelé ici, ce sera votre serveur web et la réponse ici, c'est la page web qui vous est rendue. Voilà. Alors il y a des petits détails quand même qu'il faut voir c'est que la machine de la et la machine de la plaie peuvent ne pas avoir la même manière d'encoder euh, un certain nombre de structures. Je ne sais pas si vous vous souvenez euh, mais quand vous faites de la représentation des entiers en complément à 2 ben, euh, ça va dépendre de la taille des mots qui vont stocker les entiers. Donc si ici ils sont sur 32 bits et ici sur 64 bits, que lui envoie 32 bits, lui en attend 64. Donc vous voyez il y a des petites choses comme ça. Même topo, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais vous avez ce qu'on appelle euh, des processeurs avec un codage où on inverse le poids fort, poids faible au niveau des octets, et d'autres, on ne le fait pas. Donc cette approche little endian ou euh, big endian. Eh bien, euh, si vous avez un processeur ici big endian et little endian, vous ne pouvez pas envoyer une zone de mémoire pour Brenton en un entier parce qu'il ne sera pas interprété de la même manière des deux côtés. Donc il y a ce qu'on appelle en général ici un encodage, marshalling en anglais et ici un un c'est qu'on va ici encoder en disant mais voilà je t'envoie 3 qui est un entier sur 64 bits par exemple, puis euh, Toto qui est une chaîne de caractères etc. Et puis ici il y a un décodage et euh, si par exemple j'ai dit c'est un entier sur 64 bits et que euh, je n'ai pas 64 bits de l'autre côté mais je sais que je peux peut-être le stocker sur 32 et eh bien je m'arrange. Et puis ici même topo, j'ai ici un encodage et un décodage de la réponse. Et bien évidemment, euh, il est intéressant d'avoir des encodages qui soient indépendants de l'architecture, c'est-à-dire qu'ils vont désigner ce que je vais avoir. Et dans des environnements, on ne va pas les voir là, mais qui sont beaucoup appuyés sur le RPC comme par exemple euh, CORBA ou des choses comme ça, et bien vous avez carrément un standard où on dit ben voilà, là je dis j'ai encore un entier. Et à, au départ et à l'arrivée, ils débrouillent. Chacun sait ce que c'est qu'un entier, mais moi j'ai indiqué ceci et codé sous forme dans l'entier, il vaut 14, donc là l'entier est sur 32 bits, là il est sur 64, et eh bien je, je réencode toujours mon 14. Bon, Il y a évidemment un petit problème lorsque un résultat ici ne peut pas interpréter là, mais ça peut donner lieu à un système d'exception, etc. Ça sort complètement de l'objectif de ce cours. Mais ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que cette notion de rendez-vous est une notion extrêmement importante et extrêmement usitée. Alors d'abord ce modèle de base, j'ai pris l'exemple d'Internet, euh, c'est la base des protocoles Internet et puis c'est le modèle de parallélisme de langage qui s'appelle ADA qui a été créé à la fin des années 70 et qui a été standardisé en 1983. Vous avez des implémentations diverses, euh, en particulier dans la façon de transmettre les messages. Euh, les messages peuvent être transmis sous forme de paquets réseau, tout simplement ou si vous êtes avec deux processus ou deux threads qui sont sur la même machine, ça peut être de la mémoire partagée. Par exemple, euh, en Java, euh, la mémoire partagée peut prendre la forme d'un ORE blocking queue. C'est une forme un peu sophistiquée de communication, mais finalement, c'est une file de messages. Et euh, en général, quand même, l'utilisation principale de la notion de RPC, c'est plutôt pour les programmes répartis. Répartis, ça veut dire qu'ils s'exécutent sur plusieurs machines, faiblement couplé avec donc en général du réseau entre, il n'y a pas de mémoire partagée, mais euh, ça n'est pas exclusif, j'ai dit en général. Et puisque on veut projeter ça à Java, en Java nous on voit le système de parler Parlex ma base de Thread qui est proposé par Java mais vous avez un système qui s'appelle RMI pour Remote Method Invocation que nous ne verrons pas dans le cadre de ce cours mais que vous verrez pour certains en master en fonction des cursus que vous suivez et qui en fait fonctionne exactement sur ce mode-là. C'est des appels de méthodes distantes, mais vous savez qu'entre la méthode et la procédure, on est d'accord, il n'y a pas grande différence. Et on est sur un modèle qui fonctionne exactement selon la forme que je viens de vous donner. Mais on peut généraliser le rendez-vous à une participant et appeler ça par exemple une barrière de synchronisation ou un multi rendez vous J'ai pris ici la terminologie barrière de synchronisation parce que c'est le terme qui est utilisé en Java. Donc ici ben, on va avoir un certain nombre de flux d'exécution ou de threads. D'accord Et l'idée c'est que ils vont euh, chacun exécuter euh, du code mais euh, à un moment ce qui se passe c'est qu'ils sont coincés, c'est-à-dire que ils vont chacun arriver à des degrés divers, lui plus vite, puis ensuite lui, puis ensuite lui, et enfin lui, à un élément qu'on appelle une barrière. Et cette barrière, en fait, elle bloque l'exécution de tout le monde jusqu'à ce qu'ils soient tous arrivés. Donc le dernier qui arrive au point dit de la barrière, et eh bien en fait déclenche un point de reprise dans le code où l'ensemble des fils d'exécution peuvent reprendre leur exécution. Voilà. C'est pour ça qu'on appelle ça une barrière. C'est un petit peu comme si vous aviez une barrière comme un passage niveau où en fait les gens ils arrivent mais on décide de l'en faire passer que lorsqu'il y en a N qui sont arrivés. Et le NIM qui arrive permet à la barrière de s'ouvrir. À ce moment-là, les N passent et la barrière se referme. Alors ce qui est intéressant c'est qu'on peut euh, simplement dire ben voilà la barrière elle va provoquer une synchronisation je ne redémarre que lorsque tout le monde a effectué ses calculs ne serait-ce que parce que par exemple ici je peux avoir besoin des calculs fournis par ce qui s'était passé dans les phases en amont des différentes threads mais je peux également exécuter du code au nom de tous au moment où je passe la barrière donc avant que les différents fils d'exécution reprennent leur exécution, eh bien il y a cette portion de code qui est exécutée. Et finalement si on regarde les choses, le rendez-vous est un cas particulier sémantiquement. Même si bien évidemment, je vous l'ai prononcé de façon très différente euh, parce que euh, l'idée c'est que cette portion de code exécutée au nom de tous, vous avez vu dans mon transparent précédent, elle est en fait exécutée par l'appelé, quelque part au nom de l'appelant et de l'appeler. Donc on retrouve un petit peu cette idée là. Et en Java, on a deux objets qui nous permettent de faire ça, le countdown latch et le cyclic barrière. Et nous allons dans les séquences ultérieures regarder le cyclic barrière. On a une autre manière de faire de la synchronisation avec ce qu'on appelle le co-begin co-end. C'est un modèle qui est assez ancien, qui est moins usité, mais qui ressemble un peu à la barre de synchronisation. Donc l'idée, c'est que j'ai ici à un moment une thread. Et puis cette thread, que va-t-elle faire Elle s'exécute et elle va lancer dans ce qu'on appelle un cobéine, un certain nombre de traitements en parallèle. Et donc ces traitements, ils vont s'exécuter avec des durées diverses, bien évidemment. Et ce qui va se passer, c'est que par contre, je ne peux reprendre la suite que lorsque l'ensemble de ces traitements ont terminé leur exécution. Et donc ceci est ce qu'on appellerait un point de reprise. Donc je peux avoir des durées de code qui sont variables, mais je ne reprends l'exécution ici que lorsque tous se sont terminés. Typiquement parce que je peux avoir besoin de lancer des calculs en parallèle dont ici j'exploite le résultat. En ADA on trouve ce mécanisme, tout ça regarde, je vous ai déjà parlé plusieurs fois y compris au transparent précédent. Donc les tâches créées dans un bloc eh bien, ont un comportement, elles sont toutes créées au niveau du begin de ce bloc et au end de ce bloc et eh on ne peut sortir du end que si elles sont toutes terminées. Donc c'est archi classique, on retrouve cette implémentation là. Euh, dans des langages comme OCam ou CSP, euh, OCam, c'est un langage pour un objet qui s'appelle le Transputeur. Je vous donne ici un exemple. Vous avez deux instructions principales qui sont par et sec. Donc par veut dire j'exécute A en parallèle de sec B puis C et par D plus E et puis F. Et vous voyez, en fait, c'est un langage pour lequel j'avais une indentation à chaque fois que j'ajoutais une structure de contrôle de type séquentiel ou de type parallèle. Et puis euh, en CSP, vous avez l'équivalent avec le crochet et puis euh, les barres de Schaeffer. CSP ça veut dire Communicating Sequential Process. Et si je ne m'abuse, c'est un langage qui a été théorisé et défini par Or aussi. Celui qui vous a torturé avec les moniteurs, enfin celui qui a permis plutôt que l'on vous torture avec les moniteurs. En Java, il y a un système qu'on ne verra pas et qui s'appelle le Join Pool juste que c'est un problème de temps, on n'a pas le temps de pratiquer derrière. Mais vous avez donc le moyen de mettre en œuvre cette technique de co-begin co-end avec donc une synchronisation explicite entre vos différents flux d'exécution. Que dire en guise de conclusion Eh bien vous avez des systèmes synchrone et asynchrone. Alors un système synchrone c'est un système qui est cadencé. Par exemple, c'est un petit peu comme si j'exécutais tous les éléments qui étaient en parallèle dans mon système à chaque fois entre un co-begin et un co-end et ce co et un co-end par exemple dans un cœur de processeur ou dans un processeur mono un vieux processeur donc, euh, il peut être cadencé par un tic d'horloge Ok et euh, voilà. Asynchrone, eh bien on est typiquement dans une configuration de type internet où là, vous avez des messages qui peuvent être retardés de manière plus ou moins arbitraire et vous ne pouvez pas fixer de garantie sur l'arrivée d'un événement et puis vous avez également une version un peu intermédiaire où le système est dit synchronisé, par exemple le RPC c'est un système de synchronisation c'est-à-dire que j'ai bien un appel, un appel qui s'exécute sur deux machines différentes donc par exemple je ne peux pas avoir de tic d'horloge mais je vais avoir ici un moyen de faire du synchrone avec de l'asynchrone. En gros si on regarde les choses du plus simple au plus complexe on va bien évidemment avoir les programmes séquentiels. Ça peut déjà être compliqué hein, bien sûr, je n'ai pas dit que c'était facile, j'ai dit plus simple. Ensuite on a des programmes qui sont synchrones. Il y a un certain nombre de choses liées à ce battement qui simplifient, C'est-à-dire qu'en fait, vous n'avez à voir la portée de, du parallélisme que sur un, entre deux tops d'horloge. Ensuite, vous avez le synchroniser et enfin, vous avez la synchrone. La synchrone ayant comme particularité d'engendrer une quantité d'exécution possible pour un nombre de fils d'exécution donné beaucoup plus élevé que les autres mécaniques.